Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser euh, le modulo pour savoir euh, si un nombre est euh, pair. Alors déjà on va regarder euh, donc le modulo, donc c'est euh, le reste de la division euh, entière. Alors on va, on va regarder un petit peu qu ce que c'est qu'une division entière. Alors euh, par exemple si on fait 27 divisé par 4, donc ça me donne 6,75. Euh, donc là c'est une division qui n'est pas entière, c'est une division euh, avec des virgules. Donc en Python, si on veut rester, euh, si on veut faire une division entière, donc c'est 6, et là on ne met pas une fois, on fait barbare pour avoir euh, euh, le résultat de la division entière. Donc là, on fait bien une division entière, donc dans si je fais 4 x 6, j'ai 24, donc c'est inférieur à 27, donc on a 6 x 4, et puis il euh, y a un reste. Alors pour accéder euh, au reste, on va utiliser justement ce fameux opérateur euh, modulo. Donc on va faire 27 modulo 4, et ça va me dire que ça fait 3. Donc c'est le reste de la division entière. Hein. Donc ça, ça signifie quoi Ça signifie que 6 fois 4 plus 3, plus le reste, c'est égal à, à 27. Donc cet opérateur, il me permet d'obtenir, donc le modulo, ça me permet d'obtenir le, le reste. Alors ça c'est intéressant parce que pour savoir si un nombre il est divisible par un autre, on va regarder le modulo. Par exemple, quand on se pose la question est-ce que 27 est divisible par 4, on va regarder le modulo. Si ce modulo il est différent de 0, ça veut dire que le nombre 27 n'est pas divisible par 4. D'accord Par exemple, si je veux savoir est-ce que 28 est divisible par 4, je vais écrire 28 modulo 4 et je vais dire est-ce que c'est égal à 0. Donc c'est égal à, à 0, ça veut dire que 28 est divisible par 4. En effet, 4 fois 7 égale 28. Donc le fait de faire ce test là, est-ce que 28 modulo 4 est égal à 0 Si c'est true, ça veut dire que 28 il est divisible par 4. Et par exemple ici, si on le fait avec 27, c'est false. Donc c'est pas égal à 0, donc 27 n'est pas divisible par euh par 4. Alors là, on va regarder un, un exemple. Donc on peut utiliser ça euh, dans un programme. Donc là on prend ce programme là qui nous demande un nombre, qui nous demande un diviseur et si ce nombre, le modulo de ce nombre euh, par le diviseur est égal à 0, on dit que c'est divisible sinon c'est non divisible. Donc là, on va faire un run. Donc on fait par exemple 27. Est-ce qu'il est divisible par 4 Non divisible. On refait un run, par exemple, euh, je crois 30, allez hop, divisible par 4, non divisible, normal. Et euh, si on fait par exemple 28 et on fait 4, il va nous dire que c'est divisible. Donc là euh, on est arrivé euh, donc avec ce, ce programme là donc à utiliser euh, notre modulo. Alors nous, notre objectif, c'est une histoire de parité. On veut savoir si un nombre il est pair ou pas. Alors être pair c'est être divisible par 2. Donc, euh, par exemple, 14 modulo 2, euh, c'est pair Donc, euh, 14 est paire, parce que 14 modulo 2, ça vaut 0. 9 modulo 2, ça vaut 1. Donc, 9 n'est pas euh, paire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va adapter un peu notre programme. Alors là, pour la parité, si on veut savoir si le nombre il est pair c'est toujours 2 comme diviseur. Donc là, on ne s'embête pas, on va mettre un 2. Ensuite, le message qu'on veut obtenir, donc si on fait fonctionner ça, par exemple, avec 14, on va déjà faire un petit essai, c'est pas mal d'essayer au fur et à mesure. 14, il nous dit « divisible ». Alors nous, notre programme, c est, c est pas, on ne veut pas savoir si c'est divisible ou pas, on veut savoir si c'est « pair ». Donc là, j'essaye, si je lui donne 14, il me dit qu'il est « pair ». Si je lui donne, par exemple, 11, il me dit « non divisible ». Donc euh, « non divisible », ça veut dire « n'est pas pair ». N'est pas pair, donc le contraire de pair, donc on dit qu'il est impair. Donc on refait un dernier fonctionnement un essai avec un nombre impair, 9, et on va faire un autre essai avec un nombre pair, par exemple avec 100, ça me donne bien. Donc j'ai bien euh, réussi euh, à atteindre mon objectif hein, de, euh, avec euh, le modulo, à savoir si mon nombre euh, était pair ou impair donc euh, bah on va s'arrêter là donc sur ce euh, bah, je vous dis merci pour, euh, pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir